Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, faire un schéma entité association avec un logiciel qui s'appelle Looping. Donc on va se donner un objectif, donc minimum, hein, deux entités, euh, chacune avec leurs identificateurs, et euh, une relation qui relie ces deux euh, entités. Alors on va ouvrir le logiciel looping et on va tout de suite commencer. Alors, double clic, yes alors, on commence par créer euh, donc euh, un nouveau modèle. Voilà. Je l'agrandis. Et ensuite, on va aller chercher. Donc, on va dire qu'on veut une entité. On la met ici. Il nous en faut une deuxième. Alors, après, faire attention. Si on veut les sélectionner, là, je suis, euh, euh, je suis en... Si je reclique, ça me refait encore une autre entité. Hein. Mettons que je clique ici. Donc là, il y en a une de trop. Il faut vraiment que je revienne en sélection. Donc là, celle-là, je la sélectionne, je la supprime. Cette entité-là, pour la nommer, ben, je vais double-cliquer dessus. Voilà. Et je vais dire que c'est celle qui s'appelle « Livre ». OK. Et mon autre entité, pour la nommer, double clique dessus. Et c'est celle qui s'appelle « Auteur ». Alors ensuite, on peut ajouter nos, donc, nos propriétés ou attributs. Donc on va dire, voilà, Donc pour le livre... On souhaite ajouter donc ce qu'on appelle l'ISBN, c'est euh, du texte de taille fixe, donc de 13 caractères, et c'est un identifiant. Donc le nul est interdit, et donc on va faire OK. Et après on va ajouter une deuxième chose, on va ajouter le titre du livre, là, qui est du texte par contre de longueur variable, je vais mettre au maximum 255 et on va interdire le nul, c'est-à-dire qu'il faudra toujours fournir un titre à notre livre. Voilà, là, pour notre livre ça m'a l'air euh, sympa. Maintenant on va regarder pour l'auteur Alors, je me souviens plus bien, donc l'auteur il y a l'idée, le nom et le prénom, donc double clic dessus, ajouter donc identifiant auteur alors les identifiants d'auteur en base de données des entiers et on va dire que c'est un identifiant. Ok, on va rajouter le nom. Le nom, taille variable, on ne s'embête pas, on met 255, le nom est obligatoire. Et on va rajouter le prénom. Donc pareil, taille variable, on ne s'embête pas. Et on va dire que le nul autorisé pour les vieux auteurs mettons les anciens c'est peut-être pas le prénom là on fait ok donc là arrivé à ce stade on a nos deux entités voilà j'essaie de en redimensionner ensuite il va falloir que je rajoute là une relation voilà je clique ici ici je suis en bleu c'est pour créer une autre relation je vais repasser en sélection donc là je fais mon double clic dessus et donc mon association s'appelle écrire je fais ok donc voilà j'ai mon association écrire je peux la dimensionner comme je veux et ensuite qu'est ce qu'il va falloir que je fasse il va falloir que je relie donc que je mette des liens entre mon association écrire et le livre et mon association écrire et l'auteur euh, au niveau des cardinalités j'avais précisé un n à n alors euh, donc là alors il faut que je revienne en sélection, voilà, je vais faire un clic-clic dessus. Je vais dire un n en disant, ben voilà, si on a un auteur, c'est qu'on écrit au moins un livre. Et quant au livre, ben, on va aller sur 0N, allez, une fois pourquoi pas, en se disant qu'un ben, livre, on peut ne pas connaître son auteur. Alors arrivé à ce stade, on est quand même content parce qu'on a nos deux entités, notre, euh, euh, notre relation. On va faire, là je fais une sélection multiple, on va faire un peu d'alignement. Voilà. Et on va placer ça au milieu. En termes de mise en forme, on pourrait aussi faire autre chose. On pourrait, là il y a les cassures. J'ai choisi cassure, c'est en dehors de l'écran. Et quand je clique, je mets un petit point noir que je vais pouvoir déplacer après avec la sélection. Par exemple, pour faire ce genre de choses. Voilà. Si j'ai envie de représenter comme ça mais voilà, mais euh, deux relations, je peux faire ça comme ça, c'est pas du tout obligatoire, mais bon. Si on a envie, pourquoi pas. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait se faire Allez, un petit bonus, soyons fous, on va se rajouter du texte. Pour, euh, voilà. Je donne du texte, je reviens en sélection, double clic dessus pour changer, et puis voilà, je vais marquer notre super schéma. Il hein, faut toujours, euh, on fait un truc, il ne faut pas hésiter à se féliciter. Voilà, je mets OK. Euh, on peut agrandir si on veut. Donc là, les objets libres, hein, c'est pour rajouter euh, euh, voilà, des annotations, des choses en plus de notre schéma, hein, donc, qui ne sont pas du tout euh, euh, comment dire, euh, des, des outils euh, de base euh, comme des entités euh, ou des relations. Alors, dans notre schéma, puis voilà, on peut toucher à tout. Hein. Par exemple, on peut dire voilà. Je vais mettre un peu de verre pour que ce soit beau. Et euh, bah, arrivé à ce stade, euh, je suis très content. Parce que euh, bah, on a notre schéma entité association, relation, les propriétés, les clés sont soulignées. Et donc euh, bah, sur ce, euh, je vais vous remercier pour votre attention euh, et vous dire à bientôt. Au revoir. Oups, j'avais oublié l'essentiel, notre super schéma, il faut penser à l'enregistrer. Donc on va faire voilà on clique sur enregistrer euh, et là je vais par exemple me mettre dans un dossier que j'appelle cdemo et puis je vais l'appeler super ma voilà donc ils sont avec l'extension loo là je fais enregistrer voilà donc arrivé à ce stade je peux maintenant euh, le looping. Et euh, cette fois-ci, bah, je vous dis merci pour votre attention euh, et à bientôt. Au revoir.